Bonjour à toutes et à tous, euh, je vais commencer par les remerciements. Déjà euh, merci à ma mère qui m'a offert la nouvelle webcam que voilà et qui va me permettre de faire, j'espère, des super vidéos. Et notamment là je viens de tester, c'est en euh, sans enregistrement, c'est mon premier enregistrement et du coup. Euh, je viens de tester un peu comment ça rendait sur euh, mon espace de travail Et c'est super, il y a vraiment l'autofocus, on peut voir les détails C'est génial, c'est un vrai plaisir par rapport à l'ancienne Qui me faisait des images quand même assez, euh, de très mauvaise qualité euh, Ça va être beaucoup mieux, donc euh, merci beaucoup Et euh, également merci euh, à mes amis et, euh, et au reste de ma famille J'ai eu un super anniversaire hier euh, Bienvenue aux nouveaux abonnés également qui sont arrivés Et je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous aimeriez voir, euh, découvrir, euh, plutôt des points techniques, des thématiques, des créativités, etc. Voilà. Dites-moi ce que vous voulez voir. Euh, je réponds pas forcément à la demande parce que c'est pas toujours possible, mais on fait ce qu'on peut. Euh, et en tout cas, je, je vous lirai avec plaisir. Euh, également, je voulais vous dire que euh, je continue hein, euh, d'essayer de faire des vidéos adaptées aux personnes avec handicap, notamment euh, de type euh, dyspraxie, euh, des problèmes de représentation dans l'espace, parce que, euh, étant moi-même concernée par ça, euh, j'ai remarqué que euh, souvent on a déjà un problème de comparaison, c'est-à-dire qu'on voit les trucs sur internet, c'est oh, incroyable, c'est merveilleux, et on se dit, oh là là, ce que je fais, c'est de la merde. <rire> Donc c'est assez dur pour l'estime de soi, euh, et puis euh, il y a le problème que les contenus, euh, ça paraît évident pour les gens, euh, puisque pour eux ça l'est. Alors qu'en fait, quand on a déjà du mal à, à retrouver sa droite et sa gauche, euh, quand euh, on se représente très mal les objets euh, en 3D, ça devient tout est difficile dans la manipulation et dans, dans le rapport à l'environnement. Euh, C'est pour ça que je, je vais continuer à faire des, des vidéos très détaillées, où j'explique vraiment toutes les étapes autant que je peux euh, pour euh, aider et accompagner les personnes qui ont du mal avec ça. Mais je pense que je ferai aussi des vidéos plus rapides, parce que euh, ça implique quand même des vidéos très longues. Hein. Euh, des vidéos plus rapides avec des coupes pour euh, les personnes qui... Euh, qui maîtrisent à peu près leur corps et, euh, et leur environnement, ou qui connaissent déjà bien le scrapbooking, la carterie, euh, et les divers euh, loisirs créatifs, euh, création papier. Voilà, donc c'était le petit point euh, de départ, n'hésitez pas à vous prendre une boisson, je pense que ça va être assez long, on va vraiment euh, tout faire de A à Z cette fois-ci, voilà voilà, donc me voilà de retour, euh, j'ai choisi mon tampon qui va être celui-ci avec un, un bonhomme de neige sur qui il neige. Euh, c'est pas une planche, euh, donc une planche c'est un ensemble de tampons euh, tout près. Je les range autrement pour avoir par... Euh, alors pas par thématique, mais effectivement je mets par thématique après, mais là par exemple c'est euh, le thème des personnages. Et j'ai fait une, euh, un, un truc un peu spécial euh, Noël fête de fin d'année parce que j'en avais euh, suffisamment. Ça c'est ce qu'on appelle un tampon acrylique. Donc en fait c'est transparent, c'est une espèce de plastique. Il y a un, un côté lisse et un côté euh, euh, en volume qui va justement permettre de tamponner. Le plus simple, enfin le. non pas le plus simple, le moins cher, c'est d'avoir une plaque en plastique comme ça euh, rigide sur laquelle on met le tampon, et euh, j'ai pas pris le bon, <rire> qu'on va ensuite euh, utiliser comme support. Euh, mais là, comme je voudrais mélanger plusieurs techniques, ce qui me fournira aussi l'occasion de vous, vous expliquer comment plusieurs techniques fonctionnent, c'est pour ça que je vous disais que la vidéo serait longue, euh, je ne vais pas utiliser une simple plaque, je vais utiliser ce qu'on appelle hop, une presse à tampon. Alors, la presse à tampon, c'est ce type de chose, il y a plein de marques, plein de couleurs, plein de machins. Euh, ce que ça va permettre, c'est euh, de pouvoir revenir plusieurs fois sur, euh, sur le papier au même endroit, sans bouger, sans rien du tout. Alors ma presse est vieille, là j'ai essayé de faire quelque chose, c'est-à-dire de remettre... Que ma mousse est abîmée, de remettre un, une petite épaisseur. Je ne sais pas encore si euh, ça va fonctionner, donc on va le découvrir ensemble. Si c'est trop épais, je l'enlèverai. Hop. Et ça, on est sur. Là, on est sur du format euh, A6 en papier. Je le mets un petit peu plus haut pour pouvoir mettre le sentiment. Alors, le sentiment, c'est. Euh, un petit mot, un petit, euh, un petit quelque chose qu'on veut transmettre à la personne. Je pense que c'est peut-être une mauvaise traduction de l'anglais d'ailleurs, je ne sais pas, faudrait voir. Euh, typiquement, bon ben voilà, on sera sur les périodes de fêtes de fin d'année, meilleur vœu, c'est parfait. Ça passe partout pour Noël et Nouvel An. Euh, il sera logiquement positionné à, à peu près là. On peut le faire en deux temps, hein, meilleur vœu. Ce qui va se passer, c'est que quand je fais ça, voilà. Vous voyez, comme le tampon euh, est prévu pour euh, adhérer au plastique de manière temporaire, il va se positionner euh, parfaitement. Hop, et on va pouvoir revenir de, plusieurs fois dessus, et ce sera exactement au même endroit. Euh, ça ne bave pas, c'est censé être juste parfait. Comme là j'ai modifié ma, ma presse à tampon, je ne sais pas si ça va aussi bien marcher. Donc on va tester ça, c'est pas compliqué, ça marchait très bien, ça marche pas, je retourne la carte, je vire mon système. En espérant euh, que je puisse encore tenir un petit moment avec cette presse là, ou euh, trouver un, une épaisseur euh, moins importante. Alors, je ramène l'encreur sur mon tampon. Et je rappelle, la surface en volume n'est pas celle, la, la lisse est contre le plastique. Voilà. Donc, j'ancre partout et je positionne. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Normalement, c'est censé donner tout de suite un bon résultat. Euh, là, je vais repasser... Euh, et ben pas à l'encre noire parce que ici, ça a été parfait. J'ai vraiment quelque chose d'impeccable. Je vais vous faire un zoom parce que j'ai une super caméra qui permet de le faire. Voilà. Je vais diminuer un peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai diminué la luminosité. C'est incroyable la technologie euh, Ouais, c'était mes 39 ans, on ne se moque pas. <rire> Donc là, j'ai un tamponnage de la, de la figurine, du personnage qui est parfait. Par contre, si on regarde vraiment en zoomant, meilleur vœu, euh, là, je voudrais vraiment quelque chose de très clean, très propre. Euh, on, on va remarquer qu'il y a des petits. Euh... Mm, c'est pas parfait. Voilà pas parfait et euh, je suis tatillonne j'assume euh, donc sur ce coup là je, je vais refaire la partie meilleur vœu je rouvre mon encreur hop je remets sur meilleur vœu il y en a un peu sur le personnage hein, c'est pas un problème hop je remets sur meilleur vœu et voilà j'appuie bien sur Meilleur Vœu. Et l'écriture, elle est euh, comme du bol de là. Donc, est-ce que j'aime bien Oui, j'aime bien. Mais euh, en l'occurrence, c'est parce que j'ai trop appuyé que ça a étalé un peu les lettres. Mais au final, là, le rendu, il est pas si mal que ça parce que ça donne un aspect euh, euh, bol de gras à l'écriture. Et je trouve ça assez joli. Ah, vous vous rendez compte, je peux cliquer pour euh, réajuster l'image. C'est incroyable. Je vous le mets dans le bon sens. Peut-être ce sera mieux pour... Euh... Pour se donner une idée le cerveau il aime pas les trucs à l'envers voilà ce que ça donne alors maintenant ce que je voudrais faire c'est que ces petites, euh, ces petits ronds qui représentent la neige qui tombe je voudrais qu'il y en ait au moins une partie qui soit euh, brillant. donc à la fin je mettrais ce qu'on appelle du glossy accent mais pour que ça soit bien délimité par ça euh, l'idée que j'avais c'était d'utiliser euh, la technique de l'embossage à chaud alors pour l'embossage à chaud, il faut trois choses. Donc, je vous mets les doigts. Trois choses. Si j'arrive à retrouver l'endroit, je vous mets les doigts. Ouais, la caméra, elle est super, mais après, il reste mon cerveau. Hein. Donc, trois choses. Euh, premièrement, une poudre à embosser. Donc là, on a argent, transparent vernis, euh, opaque blanc, et euh, copper, c'est cuivre. Voilà, J'avais du, du doré mais j'en ai plus Et euh, du coup euh, comme j'ai été limitée en, en, en sous Parce que j'ai arrêté de travailler Et que du coup c'est galère au niveau des thunes euh, J'ai repris que cuivré euh, Pour Noël euh, doré c'est très apprécié euh, Argent aussi c'est les couleurs qui passent bien euh, Cuivré pourquoi pas Mais voilà sur les euh, flocons de neige Transparent c'est très bien Transparent ça passe partout voilà, s'il n'y a qu'une couleur à prendre, transparent, c'est bien. Là, c'est transparent euh, vernis, donc euh, c'est un transparent normal. Euh, j'ai une grosse préférence pour les très fines, mais j'ai du mal à, à trouver parce que tout le monde se vende d'être très fin, alors que bah, c'est pas vrai. Euh, et du coup, il y a souvent des petits trucs autour et ça m'en mais spécifiquement pour ce projet, ça peut être intéressant et ça ne me poserait pas de problème. Et euh, j'ai envie d'essayer ma poudre opaque, blanche parce que je pense que ça peut vraiment être euh, sympa avec euh, même s'il y a un fond euh, noir voilà j'ai hâte de voir ce que ça donne et ça me ça me range bien alors je vais un petit peu nettoyer mes, mes tampons parce que c'est parce que pas parce que bon, avant de les ranger la partie meilleur vœu euh, je vais l'enlever parce que ben, on n'en a plus besoin et l'autre c'est un tampon euh, complet donc je ne peux pas en enlever un bout, voilà. Moi j'ai déjà enlevé le plus gros, voilà, donc meilleur vœu, il va être rangé. Alors ce que j'utilise, il euh, y a des solutions de nettoyage, <rire> c'est des stickers il y a 15 ans, euh, c'est, qu'est-ce que j'ai Qu que mis dedans De l'eau, de l'alcool, euh, doit y avoir du vinaigre, euh, j'ai mis un peu d'huile essentielle ou de parfum parce que ça sent bon, euh, mais c'est essentiellement, ah oui, un peu de savon fait maison, euh, mais du savon, de l'eau, euh, c'est très bien, euh, si vous avez un petit peu pas rassuré sur les bactéries, mettez un peu d'alcool et puis on est bon quoi. Euh, comme ça après il n'y a plus qu'à pchiter, ça nettoie, c'est pas agressif ni pour la peau, ni pour euh, les tampons, puisque certains se dégradent vite, hein, ça dépend de la qualité. Euh, moi j'ai des tampons que j'ai dû jeter parce qu'ils avaient une tendance à, à suinter, à fondre, euh, arc euh, et à puer aussi d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas forcément le truc, c'est qu'ils euh, fonctionnaient plus correctement. Quoi. Euh, souvent, on peut les récupérer pendant un moment en les lavant avec de l'eau et du savon, mais des fois, ça marche pas bien. Ensuite, donc, on y va. Je vous avais dit il faut trois choses, la première c'est une poudre dans, le, dans un autre sens, la deuxième c'est, euh, là j'utilise de la Versamark, si vous regardez des vidéos de scrap vous verrez que c'est habituel, euh, c'est LA marque connue, elle pose pas de problème, elle est nickel, elle, elle fait un très bon résultat, c'est très bien, mais euh, c'est une espèce de colle tout simplement, euh, qui, on ne peut pas utiliser n'importe quel colle parce que euh, d'autres vont buller et faire des choses euh, berk, très sales. Euh, donc moi, j'utilise la Versamark qui a plusieurs tailles. Euh, J'en ai deux parce que j'ai fait des grands trucs et puis des fois, voilà, quand on est maladroit, c'est pas très évident. Puis pour des petits détails, c'est beaucoup plus facile à manipuler euh, la petite taille. Il existe euh, également ces produits sous forme de stylo. Donc là, par exemple, c'est... Oh euh, double côté mais on voit que je l'ai il est détruit euh, avec plusieurs formes plusieurs ah oui c'est vrai plusieurs finesses euh, plusieurs maniabilités donc ça c'est pareil euh, dans vos chouchous, n'hésitez pas à repérer ceux qui sont euh, le plus compatibles avec vos capacités. Moi, je vois qu'il y a plein de produits euh, que j'estimais très bien et puis en fait, euh, tout simplement, bah, les fermetures, elles sont euh, tellement dures ou tellement problématiques que euh, bah, je ne reprends plus les produits parce que c'est pour me, me déboîter les bras à chaque fois. Moi, elles sont v. Voilà. Donc, si vous travaillez avec euh, des personnes handicapées, faites attention aussi également à ces problèmes de... Euh, euh, de packaging tout bêtement même si le produit est de qualité il peut y avoir des problèmes liés au packaging alors là je repasse un coup parce que je veux vraiment pas qu'il y ait du blanc vu que j'ai pas pris du transparent je veux vraiment pas qu'il y ait de blanc sur mon parapluie quitte à ce qu'il y ait des petits euh, flocons qui euh, qui soient pas faits alors il y a un, un... je remets euh, la colle hein. Hop. donc je tamponne enfin euh, j'ancre plutôt le tampon mais du coup, le mouvement, c'est tamponner le... Le... Tamponné le truc, là, <rire> c'est transparent, donc on ne voit pas. Il y, y a certaines euh, encres à, à embosser qui ne sont euh, pas transparentes, celle fille est bleue, par exemple. Normalement, ça disparaît au séchage, mais ça c'est la théorie, parce qu'en pratique, ça dépend. Euh, je, je suis en train de faire presque une bêtise. Oui, mon coussin antistatique. Alors, j'ai rangé mon bureau encore une fois. Du coup, des choses disparaissent. Normalement, ça devrait être juste là. Et je me demande si les chats pas volé mon matériel, parce que euh, le coussin antistatique va aider à éviter d'avoir des projections ailleurs. Alors, j'ai retrouvé mon coussin antistatique. C'est quoi C'est vous prenez un bas, un tissu assez fin, un n'importe quoi, avec du talc dedans. Sinon, ça se vend tout près. Euh, on le passe. Tout simplement là l'encre est sèche et c'est pas une encre à séchage lent donc ça ne pose pas de problème on va le passer partout voilà si vous regardez un peu euh, autour bah exactement ce qu'il faut pas faire tout bouger les machins donc je repositionne bien et normalement c'est censé être euh... Parfaitement au même endroit puisqu'il y a le, le coin qui vient bloquer. Mais comme j'ai dû le rehausser, euh, on verra si ça marche ou pas. Je vais retamponner. Donc Là c'est la partie euh, uniquement transparente. Donc ça ne se verra pas, on n'a pas de retour sur l'effet. Ensuite, on verse la poudre. Voilà, je vais dézoomer un peu, que vous voyez quand même un peu mieux ce que ça donne. On peut tout verser, hein, c'est pas, pas gênant. Hop. On remet dedans, c'est pour ça aussi qu'il faut travailler avec du propre. Là, je vois, euh, ça a collé tout plein ailleurs, ce qui n'était pas du tout ce que je souhaitais la feuille, elle servait justement à récupérer la poudre. Donc, si on regarde, on voit qu'il y a une partie qui a été blanchie alors que j'avais pourtant euh, passé le coussin antistatique euh, et puis pas mis de, justement, d'embossage à ce niveau-là, mais c'est les aléas de la réalité. Ça ne marche pas toujours comme on veut. Alors, je vais prendre un pinceau pour décoller justement cette poudre-là. Et je remettrai du produit pour bien nettoyer à nouveau euh, mon tampon pour que ça ne colle pas, euh, puisque je vais refaire la manœuvre plusieurs fois. Voilà. Et ça devrait fonctionner. Après, encore une fois, j'aurais pu le laisser puisque euh, on est sur, euh, sur un truc de Noël. Le fait qu'il y ait un peu de neige partout, c'est pas du tout un problème. Hop On enlève bien le surplus. On peut tapoter un petit coup, mais pas trop fort. Essayez de garder un espace de travail organisé. Voilà je sais que je referme toujours mes peaux, même si j'en ai besoin rapidement. Euh, ça prend un peu plus de temps, mais euh, vu le nombre de fois où j'ai renversé des choses, euh... ah, je préfère. Alors, hop. Ensuite, on va passer à l'étape Hit Gun, donc pistolet à chaleur. Donc moi, c'est un vieux, il, il, il est tout moche, je m'en s'en fous, il fonctionne très bien. Euh, ça fait beaucoup de bruit, donc je vais me mettre en pause. J'allume, je fais attention parce que c'est très chaud. Euh, là, j'ai euh, une carte qui est grande, mais sinon vous pouvez utiliser une pince pour le tenir. Euh, ce que je fais parfois, c'est commencer par chauffer en dessous, euh, parce que des fois le souffle, même s'il est léger, et notamment euh, assez cheveux ça ne marchera pas, parce que c'est pas assez chaud euh, et que ça souffle beaucoup trop. Là c'est le contraire, c'est très chaud et ça souffle peu, mais des fois ça dégage quand même la poudre. Donc, on pause. Voilà, c'est fait. Là, on a... Tada, autofocus <rire> On a bien euh, ce petit euh, volume autour des, des petits faucons de neige. Par contre, euh, je voudrais qu'il soit plus marqué. D'où l'intérêt justement de la presse à tampon, parce que ça, on pourrait jamais le faire à, à l'œil nu. Je repositionne mon papier. C'est pour ça aussi que là, c'est intéressant, vu que je savais que je risquais de retamponner plusieurs fois dessus. Euh, C'est intéressant de venir vraiment le positionner euh, contre le bord. Mais il faut vraiment que je me rachète une presse à tampon. Je repasse un coup de euh, coussin anti-statique. Hop. Là j'avais dit je renettoie un coup parce que je ne sais pas pourquoi ça a quand même collé au centre alors qu'il n'y avait pas de raison. Et pour ça j'utilise une petite microfilm mais là j'ai acheté une, euh, une peau de chamois euh, synthétique. Je ne sais pas encore euh, euh, comment ça. Si ça fonctionne vraiment bien, ça a l'air, je, je, je teste et puis je vous ferai un, sûrement un retour dans une autre vidéo. Voilà pour ça. Là, je vais nettoyer à fond. Si ça colle, euh, je ne sais pas que dire. Hop. Je remets mon encre à embosser, qui est donc un type de colle, mais qui.. Euh... Donc là, je, je, la le, le, le partie pad est un peu plus petite. Hein. Donc on peut avoir l'impression que je vais sur le parapluie, mais pas du tout. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Euh, de nouveau, je récupère ça, le papier. Euh, J'ai un autre système aussi qui est celui-ci qui est prévu pour, il y a même un petit bouchon et tout. Et au final, euh, je ne l'utilise pas parce que le précédent était beaucoup trop gros et encombrant. Et celui-ci, bah, il est trop petit et j'en fous partout à côté. Donc euh, quand je travaille sur des toutes toutes petites pièces, je l'utilise. Mais sinon, euh, une feuille d'imprimante pliée en deux en format A4, c'est très bien. Voilà. Du classique, c'est bien. Finalement, je suis retournée sur, euh, sur l'ancienne méthode. Donc, je verse, généreusement, tranquille et tout. Hop. J'en mets partout. Et là, effectivement, ça a mieux marché. Donc, je pense que c'est parce que mon tampon n'était pas propre. Sauf qu'en fait, ça n'a pas pris sur... Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas... Voilà, j'en ai plein les doigts. C'est génial. Je vous dis, travailler propre et puis voilà. Ça n'a pas pris correctement. Pourquoi dans les vidéos, ça marche toujours bien. Et généralement, ça marche bien aussi avec moi. Mais là, on voit qu'effectivement, la poudre n'a pas adhéré alors que je viens de passer la, la colle. C'est pas grave, c'est la vie. Je reprends les étapes. C'est bien, ça me permet de vous, vous permettre d'imprimer bien les différentes étapes. Euh, je mets en place mon papier, je le stabilise. Je suis... Au bon endroit je vérifie je mets un coup de euh, pour éviter d'avoir des projections ailleurs euh, j'ai pas fermé mon pot faut que je fasse attention j'applique la Versa marque j'avais tellement peur d'en mettre sur le parapluie et ailleurs que du coup j'ai pas dû en mettre assez j'ai pas dû appuyer assez fort délicate pour une fois voilà donc j'applique je ne reclaque surtout pas mon truc avec mon pot ouvert je repositionne je referme ça se trouve j'ai oublié de refermer je vais ça au retour donc, je vous disais hein, si je fais des vidéos aspect euh, euh, dyspraxique hein, c'est pas pour rien je suis obligé de réfléchir à toutes les étapes euh, qui semblent euh, naturelles à la plupart des gens suspense et voilà et ça adhère parfaitement hein. bon j'ai clairement dû oublier une étape après généralement je crée euh, sans, sans expliquer sans parler donc hein, ça distrait aussi j'ai pas encore suffisamment l'habitude ça ça prend ça se travaille alors cette fois ci je vais vous le faire en temps réel Puisque grâce à ma superbe webcam et son logiciel, je peux couper le son et éviter de vous later les oreilles avec euh, le hit gun. À tout de suite. Voilà. Euh, du coup là je remarque que j'ai un petit décalage euh, au niveau des bulles, mais ça me convient très bien, euh, puisque euh, on est justement toujours sur ce, cette idée de thématique de neige et de. C'est assez flou au, au final, ça fait pas des ronds comme ça quand ça tombe. Donc je nettoie mon tampon, comme d'hab. Je range. <rire> et puis euh, on va pouvoir passer euh, à l'étape suivante qui est la colorisation. A tout de suite. Voilà, c'est parti, j'ai éteint la lumière, euh, je vais essayer justement de régler pour que vous puissiez voir, mais avec moins de problèmes de, de reflets. Euh, voilà, normalement ça devrait être bien, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux, j'ai sorti ma palette d'aquarelles, euh, que j'adore. J'ai aussi complété avec des aquarelles que j'ai fait moi-même parce que j'avais des problèmes pour les couleurs peau, euh, avec différentes couleurs chères on trouve souvent... Euh, à mon avis pas grand chose et euh, je suis souvent coincée avec ça voilà alors je pousse ça de côté j'utilise toujours euh, un pinceau à réservoir d'eau je trouve ça extrêmement pratique ça évite de renverser c'est très bien euh, souvent ce que j'ai puisque j'aime bien travailler avec des toutes tout petites euh, des petits formats c'est d'avoir un un petit compte goutte tout simplement avec de l'eau dedans comme ça, je me mets juste une goutte sur le bord de ma palette pour mes dilutions et, euh, et ça, suffit, euh, ça suffit amplement. Donc, hop, ce que je fais, c'est une petite goutte là, des fois je mets une petite goutte ailleurs, des fois j'ai besoin d'un peu plus d'eau. C'est assez pratique, ça permet de tout avoir à côté de soi et d'éviter d'avoir à traverser la pièce avec de l'eau ou ce euh, genre de choses. Ensuite, choisir. Les couleurs, donc euh, généralement j'ai tendance à tomber euh, tout de suite. À, oh, tu tires quoi C'est bien, c'est beau. Euh, pour euh, Noël, souvent euh, culturellement c'est le vert et le rouge. Je vais me faire tomber mon bouchon. Le vert et le rouge qui sont choisis. Euh, vous pouvez prendre la couleur préférée de la personne à qui vous destinez la carte, votre couleur préférée, ce qui est associé à la saison. Euh, limite, qu'importe, faites-vous plaisir. Euh, là, il y a des petits motifs aussi dans la laine. Euh, je vais très classiquement partir, je pense, sur... Euh, J'allais dire du rouge, et puis finalement... Euh... Allez, ouais, du rouge. <rire> Donc c'est pareil, après bah, il euh, faut choisir ses rouges. Euh bien ils sont par là, je vais retourner ma palette pour avoir un accès euh, plus facile. Et euh, je vais vous montrer aussi comment faire des dégradés. Hop. Voilà. Manque un peu de, de finesse encore. Mais bon, c'est déjà très bien comme qualité je trouve. Euh, là j'ai deux rouges qui sont euh, rose de poterie qui a un côté assez potré effectivement terre qui n'est pas très lisse. Et euh, le alzarine Cramoisi, je trouve que le Alzarine Cramosi est plus adapté à ce que je veux faire. Donc mon pinceau est déjà euh, mouillé. Je prélève un peu de peinture. Et je vais le retravailler euh, dans un coin. J'essaye de, de mettre justement la partie pour vous montrer comment euh, sur ce type de pigment où je sais. Euh, que l'Alzarine, des fois, elle a un petit peu de mal Je viens le... Je suis dans le mauvais coin Je vais dézoomer et Je vois de la dyspraxie Encore Dans quel sens il faut tourner Comment ça marche Bon, je suis par là Je suis par là et nous avons un terrible reflet Qui fait que on voit rien Ça y est terrible reflet voilà là je suis en train de bien écraser euh, mon pigment de leur travailler avec l'eau pour avoir quelque chose d'uni euh, du et vous avez toujours le reflet ouais, bon ben bah, voilà il y a une petite tâche et euh, je viens de, de bien éparpiller euh, je vais commencer par la partie là c'est celle que je veux tirer vers le vers le haut donc je, mets, euh, je dépose la couleur par petites touches sur la ligne basse, Voilà, tout délicatement. On est sur des motifs qui sont quand même extrêmement fins, donc euh, molo, molo Là, je vais me mettre aussi sur les gants. Pareil, je vais commencer par la partie basse. Je veux que ça monte en termes de lumière. Et ici dans l'autre sens, puisqu'il y a de la fourrure au-dessus, elle vient apporter de l'ombre. Donc c'est cette partie-là qui va être plus foncée. Là, je redépose un peu de pigment sur la ligne basse. Ici aussi, je refais le petit tour. Et là, je vais monter un petit peu. Et là également. Alors, on lui fait une écharpe rouge ou verte. C'est tentant, hein un petit peu de vert. Euh, là, en termes d'ombrage, c'est pas mal. Je sais pas encore quelle couleur lui faire son parapluie. Là, ce que j'ai fait, c'est déposer un peu de pigment pour en avoir un petit peu moins. Je peux aussi utiliser, hop, mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et on dilue. Et là, on voit qu'ici, c'est plus sombre que là. Et ici... Ah, et là on étire en fait la couleur. Et étirer la couleur. On part de la zone où on a beaucoup de pigments et on tire dans le sens de la lumière. Voilà. Je vous, je vous montrerai en zoomé après pour que vous voyez vraiment ce que ça donne de près. Euh... J'ai envie de lui faire une écharpe verte. Hop. Donc là j'ai mis euh, une petite mousse, euh, c'était quoi, c'est du matériel de, de maquillage en fait. Euh, je l'ai coupé en morceaux pour euh, venir pouvoir essuyer mon pinceau. Euh, ça coûte souvent moins cher que le, que le matériel de Créa. Euh, et sinon j'utilise euh, les mouchoirs ou les serviettes qui donnent dans les... Euh, les livraisons à domicile, des trucs comme ça, souvent il y en a et puis bah, plutôt que de les jeter, euh, autant, euh, autant les réutiliser pour des créas et il euh, n'y a pas besoin de les jeter après coup. Hein. Moi j'ai un, un stock euh, à utiliser et puis j'en ai une ou deux qui sont en cours d'utilisation et on peut s'en servir super longtemps. Si en plus avec l'aquarelle ça sèche, il y a peu de pigments dessus, c'est parfait. Voilà. Hop. Parfois il faut revenir à la forme, refaire la forme ronde quand on l'a écrasé euh, faites pas comme moi, n'utilisez pas votre bouche pour le faire là j'ai pris mes dos exprès je vais prendre un verre de hooker pour faire l'écharpe pareil, je prends hop là, du pigment J'avais mis un petit peu d'eau ça pour moi c'est vraiment un moment d'intense euh, relaxation je me pose je fais ma colorisation, je suis très absorbée. Euh, si c'est quelque chose qui ne vous branche pas, allez un peu plus vite. Euh, là, c'est pas un problème de perfectionnisme qui fait que je prends autant de temps pour le faire. C'est parce que c'est un plaisir pour moi de venir euh, euh, déposer la couleur, travailler la couleur et tout ça. Donc, pareil. Je vais chercher les zones les plus sombres. Et venir y mettre la couleur en priorité. En plus, comme ça, on va pouvoir euh, la rehausser. Hop. Là, je pourrais mettre plusieurs couleurs hein, sur l'écharpe. Puisqu'il y a des, des motifs. Après, on peut toujours mettre plusieurs couleurs. Hein, mais Souvent, il y a une espèce de, de logique dans les couleurs qui sont choisies par les personnes pour euh, coloriser. Genre là, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais... Euh... D'habitude je fais la même couleur mais là j'ai envie de le faire un petit peu plus colorique d'habitude ce personnage. Parce que moi je suis très très camailleux. J'aime bien reprendre une couleur et la décliner. Sauf qu'il est pas froid ce petit bonhomme. Et oui, c'est pas logique. On a un bonhomme de neige, il a peur d'avoir froid. sharp. Mais bon, c'est pas logique, mais c'est mignon. Donc là, ce sera une belle zone de lumière. Pour les mouvements, euh, les petits ronds, c'est bien. Et puis travailler le mouvement en fonction de, de ce que vous voulez obtenir au niveau... Au niveau de la lumière, au niveau des effets. Voilà. Top. Alors là, c'est un papier aquarelle de chez Action, donc il coûte pas très cher, il n'est pas... Allez, on va dire qu'il est pas mal, mais on peut pas beaucoup travailler... Euh... Euh, avec de l'eau dedans, parce qu'il peluche, donc euh, c'est un peu un truc euh... pas bon ça, pour le pour l'aquarelle, puisque l'aquarelle justement, euh, il faut des papiers qui, qui, qui résistent, qui, traînent, qui tiennent extrêmement bien à l'eau, donc euh... donc c'est pas un bon papier, mais l'avantage c'est qu'il euh, supporte à peu près l'aquarelle et qui est pas cher. Et le papier aquarelle c'est bon, c'est pas donné, il y a plusieurs marques, je dois encore faire des tests, mais pour l'instant, chez euh, je ClueAction, euh, j'en ai pris euh, un paquet de Un paquet, de... c'est du A4, hein, donc euh, ça, ça c'est du A6. Ça veut dire que A4 divisé en 2, c'est du A5, et redivisé en 2, c'est du A6. Donc euh, non seulement c'est pas cher, mais en plus, il euh, y a quand même de quoi faire pour un moment. Voilà. voilà. Donc est-ce que j'aime bien le verre de mon écharpe Oui donc c'est bon, je ne remets pas de touche, non. Euh, je vais mettre un peu de brun du coup, mais vraiment très léger sur le motif en récupérant le, le rouge et le vert hein, précédemment utilisé. Voilà, un brun un peu plus chaud. Euh, que je vais mettre ici. Voilà. J'aime bien, sympa. C'est discret, ça passe bien. Alors. Comme couleur, il nous manque encore un orange pour la carotte. C'est une carotte, son nez. Euh, donc soit le cadmium, soit le rouge cadmium pâle, qui contrairement à ce que son nom indique, n'est pas rouge à mon sens, mais orange. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça c'est orange. Vraiment... Ça dépend un peu de l'éclairage. il y a des carottes de différentes couleurs On a même des violettes voilà Hop, petit nez si vous aimez reprendre les motifs vous pouvez aussi faire des petits euh, des petits traits euh, au crayon de papier ou avec un, un, un feutre pour euh, venir euh, euh, faire les euh, augmenter l'aspect circulaire des, euh, des carottes Hop. Bon, du coup je vais reprendre l'orange pour son parapluie. mais je vais le faire euh, plus pâle et un peu euh, un peu modifié avec les restes de peinture euh, souvent ça c'est ce que je fais quand il y a des couleurs qui sont pas déterminées genre euh, c'est pas la peau d'un personnage où je pourrais prendre du bleu par exemple Enfin, théoriquement, c'est possible, mais c'est pas trop mon truc. Mais euh, souvent, c'est ce que je fais, je récupère les couleurs que, euh, que je viens d'utiliser. Euh, mais en les mélangeant, et euh, souvent, il y a une espèce d'assortie, parce qu'en fait, il y a des sous-tons qui euh, font que ça va plus ou moins bien. Là, on voit bien que... Hop là, Ici, il y a eu un trait de de blanc un trait de euh, d'embossage de poudre embossée je l'avais vu mais euh, je me suis dit ah bah tiens c'est pas plus mal parce qu'effectivement la neige elle tombe dessus et euh, on pense pas forcément à, la, à le symboliser il n'était pas symbolisé sur le, le parapluie je trouvais ça dommage donc du coup j'ai dit ouais super c'est des petites découvertes accidentelles euh, qui font plaisir Là, je suis en train de passer une deuxième couche, comme je travaille avec très peu d'eau, très peu de quantité de peinture. Hop. Euh, la première est déjà sèche. Sinon, il faudrait, il faudrait euh, attendre, c'est pour ça que j'avais laissé le heat gun à côté de moi, mais sur des toutes petites surfaces comme ça, quand on travaille de manière aussi euh, légère et détaillée. Généralement, on n'a pas le temps de respirer, c'est déjà sec ce qui est habituellement pas le cas avec l'aquarelle. Je reprends un peu, de, un peu de pigment, un peu d'eau, parce que je voudrais re rehausser un peu le, le bas du parapluie. Donc euh, rehausser, réaugmenter, re remettre de la couleur. Pour qu'on sente vraiment la lumière qui vient, euh, qui vient du ciel. Et pareil, je, je fais un dégradé pour qu'il n'y ait pas de limite franche et brute. Voilà. Donc je jette un coup d'œil. Est-ce que ça me plaît Oui, ça me plaît. Il me manque le bois du, enfin le bois ou le métal d'ailleurs. Je ne sais pas. Ça pourrait être là. Par exemple, je pourrais prendre un coup de stylo noir. Euh, mais comme j'aime bien travailler avec euh, des couleurs euh, assez douces, le feutre noir ferait un aspect euh, un peu trop brutal, donc je vais prendre euh, terre de sienne brûlée comme couleur. J'aime beaucoup. Une, euh, en aquarelle, c'est vraiment une de mes couleurs préférées parce que c'est un brun qui est euh, chaud, euh, riche, euh, et euh, en fonction de la dilution, on peut vraiment obtenir des choses. Euh, euh, qui, qui offre énormément de choix C'est vraiment un, un énorme plaisir Voilà pour le manche Est-ce que ça me convient Allez on met un petit peu de terre de sienne Pour euh, Foncer un peu le bas vraiment une couleur super agréable à travailler le terre de sienne en plus gros gros bonheur <rire> voilà donc toujours j'ai fini mon étape mon morceau euh, je nettoie je range et comme je vous disais quand on nettoie le pinceau euh, ça peut l'aplatir donc si on veut des pointes très fines on repasse derrière alors astuce pour les, les dyspraxiques quand vous savez refermer comme ça ouh, ouh, ouh. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le reste de ma main pour viser, en fait. Voilà. Donc mon petit doigt vient s'appuyer sur les autres doigts. Et comme ça, c'est plus facile à fermer. Hop Et on range. Maintenant, on arrive à cette histoire de départ. Donc là, c'est attention, c'est les dernières étapes. On a évité de tout foirer. Un peu maspé de renverser euh, le truc tout à la fin. Je vais prendre du Glossy Accent. Euh, je vais ressortir un des mouchoirs que j'avais euh, rangé, puisque euh, souvent, ça, il vaut mieux le démarrer sur le côté. Tous les produits, euh, quels qu'ils soient, euh, à flacons comme ça, il y a un papier ou un, un sopalin ou un n'importe quoi, mais sur le côté. Là, je sais que j'en ai dans mon bouchon, euh, parce qu'en fait, c'était bouché, j'ai raccourci le le tube, voilà, je vais nettoyer tant que j'y suis, hop, désolé, <rire> j'essaye de me contacter, ça c'est des, des cure-dents, je m'en sers pour mes créas, et je vais prélever des petites quantités dans le bouchon, parce que euh, sinon on peut les poser directement, mais comme euh, j'en ai là, et je suis en mettre sur certaines, pas toutes, Certains des flocons Je vous montrerai le détail Et en fait en séchant Ça va être tout transparent Tout brillant Alors je suis désolée en plus Des personnes qui cherchent à me contacter Sur, sur différents médias Nous avons un chat qui cherche à aller Sous le bureau, d'où les bruits Je viens de lui dire non non, avec le pied. il y a des câbles derrière, c'est super rigolo. Non. Alors, voilà. Oups. Ce que je vais tester aussi bientôt, c'est euh, la résine UV. J'en ai eu un petit peu pour mon anniversaire, donc je vais pouvoir tester la résine UV sur ce type de, de choses. Je voudrais aussi préserver quelques feuilles euh, et fleurs. Je vous ferai un retour sur ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'était pour apporter un petit peu de, de brillance et encore une fois de volume. Sur la neige, autour. Encore qu'avec les changements climatiques, je ne suis pas sûre qu'on en ait encore des masses. N'a pas un peu de ça <rire> On se détend et tout va bien. Bon, tout va pas bien, mais là c'est la bulle, on se détend. Voilà c'est pas mal ça donc là c'est légèrement jaune euh, mais ça va euh, ça va disparaître euh, en séchant Hop. je vous montre ça grâce à ce super autofocus voilà vous voyez l'aspect euh, que ça donne donc là, je voulais vous montrer plusieurs choses. Euh, L'aspect volume des flocons. Le dégradé sur le parapluie, qui donne vraiment une sensation de, de volume, de rondeur. Et euh, les dégradés au niveau aussi euh, des zones vertes et rouges. Voilà. Alors, je vais chercher une base de cartes et, euh, et un fond assorti. Et euh, pareil, petite pause, j'arrive tout de suite. Euh, voilà, c'est reparti. Alors, je crois que je vais me donner un coup dans ma caméra. Du coup, je euh, j'étais plus centrée. Voilà. Alors, euh, ça, c'est une base de cartes. Alors, pour info, j'ai fait un article sur mon site exprès pour expliquer tous les termes techniques dont je parle. Euh, parfois, il euh, y a les marques. Euh, normalement, si j'ai rien oublié, si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi, je le remettrai. Hop, là, il y a une petite retouche à faire. Voilà. Euh, les bases de cartes, c'est ça. C'est prévu justement pour euh, ensuite pouvoir décorer sans avoir à faire le, euh, la structure qui n'est pas artistiquement très intéressante à faire. Et euh, moi, je les achète avec les enveloppes à la bonne taille, comme ça, c'est bien. C'est calé, il n'y a plus de problème. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé bon un peu dans mes papiers généraux, mais surtout euh, dans une de mes pochettes que j'essaye d'utiliser en priorité, c'est une pochette à chute de papier. Euh, des fois il y a des papiers qui viennent d'emballage, parce que je les trouve jolis, alors je découpe les emballages et je les range dans mes papiers. Euh, les scrapeuses sont un peu bizarres, faut pas s'étonner, c'est normal pour nous. C'est juste une norme différente. C'est comme pour les autistes, on n'est pas bizarre, on a des normes différentes de haut. Euh, et puis euh, voilà, par exemple, ça c'était une feuille, euh, C'est pas du A4, c'est euh, autre chose comme format, mais je fais ça dedans, euh, je ne vais pas acheter le papier, il est très bien. Euh, donc on va on va conserver les chutes de papier d'une dimension euh, suffisante. Euh, Ceux-là par exemple, ils mettent super bien ensemble, je sais très bien que je pourrais euh, très facilement faire quelque chose euh, euh, etc. Euh, donc l'idée c'est voilà il, des fois on, on a des petits bouts de papier qui peuvent pas servir spécifiquement pour un truc, genre euh, toutes ces petites cartonnettes comme ça, euh, pour un, une découpe, un, un, un dies, euh, par exemple. Je vais reprendre parce que j'ai du mal avec l'anglais et ça c'est pareil, c'est des trucs pas évident. Euh, là c'était marqué Hello, euh, c'est euh, une matrice de découpe. On voit bien que là il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas faire un point de carte euh, avec parce que c'est trop petit. C'est trop petit pour certains projets, mais ça peut convenir pour d'autres. Euh, là j'avais fait des couvertures de... pour mon agenda euh, sur lequel il faudrait que je vous refasse une, euh, une vidéo d'ailleurs. Il faudrait que je vous fasse parce que j'en av avais jamais fait. J'aime beaucoup euh, l'aspect que ça donne, ça matche vachement bien euh, à mon avis. La prochaine, fois, je... la prochaine vidéo, je gérerai l'ombre le... <rire> et la lumière. J'apprends, j'apprends. Une chose à la fois. Alors, ça je vais le raccourcir, euh, parce que le tour est trop trop grand. Par contre, comme j'ai mis le produit il n'y a encore pas trop longtemps... Euh... Faut pas foncer pour euh, pour la découpe ça il me semble c'est du format à 6 classique je vais faire ça un peu plus petit que à 6 alors hop. normalement c'est là j'enlève parce que je voyais que le bord était euh, légèrement abîmé euh, et je vois qu'ici c'est aussi euh, un peu abîmé, donc je vais le retourner. C'est un double face en fait, c'est une feuille de 30-30 à la base. Euh, 30-30 c'est un format qu'on trouve beaucoup, c'est un format, euh, un des grands formats de, de scrapbooking, et no notamment euh, américain. 30 cm sur 30 cm. Euh, je, là je vais enlever 1 cm, ça fait 5 mm de chaque côté. 5 mm, ça va bien. Et donc, pour le A6, ce côté-là, il n pas très propre. Pas hésiter à refaire des coupes euh, des deux côtés, puisque... Euh, super, j'ai pas le A6. Ah ah On doit être là, je crois. Euh... parce que c'est pas toujours euh, aussi perpendiculaire qu'on croit, surtout dans les chutes. Il suffit d'avoir un petit peu bougé euh, lors d'utilisation du massico. et au final on n'a pas un truc euh, vraiment euh, avec vraiment des, des bords euh... nickel. Donc là je suis en train de regarder ce que ça donne, ça me convient bien, j'aime bien le, euh, la disposition. Et euh, je vais euh, couper celui-là, je vérifie ma, ma substance et, ah, et, bien, et sèche, c'est bon, <rire> je vais pouvoir dessus. Là j'ai pas besoin de, de couper des millimètres, je le fais, euh, je le fais à l'œil puisque je peux me permettre en fait le, la taille de tour que je, que je veux. Alors, plus on est proche, moins on a une sensation d'espace. Donc, ça c'est important à savoir, mais euh, je vous explique. Hop. Là, si je réduis encore, ça va paraître étriqué, ça va paraître euh, un peu étouffé. Alors que, euh, en laissant beaucoup d'espace autour, on va avoir une sensation de grandeur et de respiration. Mais s'il y a trop d'espace autour, on se retrouve avec quelque chose qui a l'air perdu, isolé et un peu euh, paumé quelque part. Euh, maintenant, je vais vous parler du matage. Alors, je mets en pause le temps de fermer le rideau parce que vraiment ça devient difficile de voir quelque chose. Voilà. Alors, le matage, euh, c'est. Je vais vous le dans le bon sens, ce sera plus joli pour vous. C'est le fait de venir mettre en valeur euh, une illustration, une photo, etc. avec un, un papier en dessous. Euh, il existe plusieurs sortes. Par exemple, là, on a un matage euh, simple, on n'a qu'une seule couche. Il peut être double si on en met deux, euh, on peut le centrer, voilà, si je fais comme ça, c'est centré sur les deux. Euh, il peut être euh, décalé mais qu'un des deux par exemple, comme ceci, pareil, hop, j'enlève mes doigts pour euh, que vous voyez, euh, il peut être décalé encore autrement etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, souvent aussi par rapport euh, si on fait un matage avec un papier blanc, il y a le, le type un peu polaroïde bon, où il va être euh, pareil ici, mais ici on va avoir un plus grand morceau en bas, et ça peut permettre d'écrire quelque chose. Donc l'idée, c'est de sentir ce que vous aimez. Là par exemple, moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est bien centré, avec tout le monde bien aligné, euh, mais un petit personnage comme ça, il pourrait euh, tout à fait avoir... Euh, euh, quelque chose de disposé comme ça, et notamment avec pourquoi pas une petite ficelle en bas. Euh, un petit nœud euh, satin, un petit truc euh, qui vient faire une ligne ici, et reprendre le, la, la forme du bas. Mais c'est pas ce que je vais faire. Moi je vais vraiment partir sur euh, euh, la, la version la plus euh, classique. quoi Ensuite... Euh, là, j'avais dit, je fais une vidéo vraiment longue avec tous les détails, euh, etc. Ça, c'est euh, du scotch double face. Et je vais vous remontrer l'astuce pour les personnes qui ont du mal à, à viser. Hop, donc. <rire> je viens mettre mon scotch. Jusque-là, pas de soucis. Hop, je le fais sur les quatre faces. Les quatre euh, côtés, pardon. N'hésitez pas à mettre en pause hein, quand vous voyez les... ou à accélérer euh, si vous allez plus vite, mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à mettre en pause. Donc là, je prends le bord de l'ongle, hop, et je viens soulever et le mettre comme ça. Autant que possible, si j'ai pas de problème, j'essaye de le faire dans le même sens, parce qu'après, pour les enlever, ce sera plus facile. Cette astuce, elle m'a tellement aidé, j'avais tellement mal à positionner, c'était un carnage. Puis une fois que c'est lâché, vraiment... enfin, c'est vraiment embêtant en fait. Donc euh, rien que pour ça, le scotch double face, merci quoi. Hop Je lâche tout. En fait, il y a une épaisseur entre les deux. et Je peux passer mon doigt sans problème. Et là, là, je viens euh, regarder de bien au-dessus. Bon, un petit peu moins vu qu'il y a la cam, mais je viens vraiment... Je peux bouger comme je veux vu que rien n'est collé là. Je viens me positionner exactement comme je veux. Je peux prendre tout mon temps. Quand c'est bon, j'appuie au centre, loin des trucs. Si c'est pas bon, je peux rebouger. Moi, je dis c'est bon, ça me convient. Et là, je vais retirer. Alors, je, normalement, j'appuie un petit peu d'abord. Et là, c'est fixé. Il n'y a plus qu'à retirer le reste. Et on appuie au fur et à mesure. Y a, enfin, on appuie. On fait rentrer en contact, puisque on appuie. Et voilà Et comme ça, on, est, euh, on a vraiment le, le truc nickel. Quoi. Je fais pareil. Alors, je vais vous montrer une autre colle. Ça ira plus vite. Pour moi, il y a aussi ce type-là. Euh, sinon, la colle bâton, c'est très bien aussi. Euh, mais là, j'en ai plus. Voilà. J'ai fini ma colle bâton. Mais là, par contre, euh, avec ce, ce, ce... Elle marche pas très bien, ça. Avec ce type de... Toujours bien vérifier qu'on est dans le bon sens. Hop là. Euh, on n'a pas de, de droit à l'erreur, contrairement au système double face. Mais comme je voulais vous montrer un maximum de choses et que la vidéo euh, est longue, autant rentabiliser. Donc je viens me positionner. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur la tranche de mon doigt. Et puis ben, je croise les doigts pour pas faire de bêtises. Je <rire> n'ai plus de magie après. Hop, voilà. J'essaye de lâcher progressivement parce que des fois on peut quand même réajuster un tout petit peu l'angle quand c'est quelques euh, un ou deux degrés. Ouais c'est bon. Voilà, c'est bon, on a fini. On n'oublie pas de ranger derrière soi. Euh, si pour vous, c'était trop épuré, vous pouvez rajouter quelques demi-perles euh, dessus ou euh, mettre euh, un ruban ou des choses comme ça qui s'apprêtent bien euh, euh, au motif. Voilà, je vous fais un petit.. Oh avec un super autofocus <rire> Et voilà ce que ça donne pour euh, une carte sympa pour, euh, pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Euh, N'hésitez pas euh, à vous abonner et à me dire surtout euh, ce que vous aimeriez voir comme, euh, comme vidéo, ce qui euh, pourrait vous aider, à, à, à, que, vous, que vous ayez des difficultés particulières ou pas. Euh, et puis voilà, je ferai des vidéos très longues où j'explique vraiment tout pour les personnes qui en ont besoin. Et je pense que je ferai aussi des vidéos plus courtes pour les personnes qui sont, euh, qui sont rodées ou qui n'ont pas de difficultés particulières. Euh, bonne création à vous euh, Encore merci, et puis euh, profitez bien, amusez-vous bien, créez. Et c'est pas grave si euh, c'est pas euh, au niveau des standards habituels ou de ce qu'on voit sur Internet, qu'importe. Faites-vous plaisir. Au revoir